Bonjour à toutes et à tous, c'est On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'Iron Man Challenge. Nous Nous en sommes donc à l'épisode 10. Toujours dans l'endroit où nous sommes depuis trois épisodes, c'est-à-dire la marche de l'ouest, nous nous dirigeons vers la colline des Sentinelles pour aller voir ce que nous cache la suite de cette aventure. Donc, à savoir oh, que nous avons commencé. Ah, une enquête que nous donne oh, Orasolaye qui permet de découvrir de que les meurtriers du fermier du coin ne sont autres que la bande de Défia qui était censée avoir été démantelée après la mort a lancé, de et Edwin Van Cliff. Enfin, parce que bien sûr nous avons tué Edwin Van que avant cataclysme qu Espérons que je puisse courir sans me faire tuer non je mourrai je Voilà. là donc l'Iron Man Challenge, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je n'ai pas, la... pas le droit de mourir. Pour les deux plus importantes règles, je n'ai pas le droit de mourir et je n'ai pas le droit de porter des objets autres que gris ou blanc. Et je n'ai pas le droit à spécialisation non donc c'est déjà pas mal. Après, pour les règles, les autres règles, allez voir directement dans la description de la vidéo qui sont en dessous. Et oui, webcam encore nouveau, nice, cool, trop cool, trop fat, trop génialissime. Et nous sommes donc à la colline, à la Tour des Sentinelles, bien sûr, pour aller voir le capitaine d'Annevarne. Que me dit-il La situation est critique ici, mais d'autres agents ont aussi littéralement été dévastées par le grand bouleversement. Cataclysme, J'ai entre les mains un rapport du capitaine de la gare Parker, qui patrouille Carmine, l'un de nos territoires à l'est de la Forêt des pins. Il requiert l'aide d'un héros. Vous avez vu que j'ai l'air. Du que j'ai eu le carmine. du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter ah, dessus ici. Un de vous que va tu toi Vous avez déjà entendu parler de... du Captain Grayson Je pense que c'est La lumière fantômes. fantôme. Comment vas-tu es Espérance, bonjour, Espérance. Oh nice ah, Faisons au fait 100 qui est achevé. A savoir que le au fait qui est achevé, je l'ai déjà fait, genre le 85, un truc comme ça, en 90. Genre masse level par rapport à ça simple en normal, je ne propose que les meilleurs marchandises. marchandises, ça m'arrange parce que j'ai besoin que les meilleurs marchandises, on va acheter de la bouffe parce que j'ai remarqué que j'ai besoin parfois de nourriture et que je n'en arrive pas, c'est bien la première fois que je dis ça dans vos, donc ce qu'on va faire rapidement, on va prendre interface, on va aller dans barre d'action, on va rajouter barre inférieur gauche, on va mettre la bouffe dedans, ça vraiment... enfin, l'impression de jouer à l'ancienne, toi tu dégages parce que que sans trucs... tu promets me que sans PV. Quand va le oui, maréchal Grian Pour la défense de la marge de l'Ouest. Comment l'affection Dans l'agression à la Brifar, je suis revenu dans la marge de l'Ouest. Et bien, bien pire et que lorsque je l'avais quitté. Le coup de la guerre provoque la ruine de milliers de foyers. Ils émigrent ici, maintenant, et c'est seul sens de réalisation sur les terres, les fermes désertes et dans les villes de la région. Pour la okay, en fait, Je peux vous aider Bon, allez, allons tuer des gnouls. On va prendre le flight, c'est important. Donc, le PNJ ici qui nous permet de voler, bien entendu, et de nous déplacer. Je vous souhaite une bonne journée. Cliquez sur le jeu voyager, vous pouvez vous. Enfin, je pense que vous connaissez quand même. Vous cliquez sur voler, puis vous vous envolez dans l'entraînement. Wouhou! Ce qui est cool avec les pandas, c'est grâce à un passif qui se nomme je ne sais plus comment, mais que je suis en train de regarder. Rebondir. Les dégâts que l'on subit en cas de chute sont réduits. Ça c'est fade, du coup je peux sauter de basse haut. Je pourrais peut-être faire le lofer 65 mètres sans mourir. Parce que c'est mon but, hein. enfin, je mets des petits challenges comme ça en plus de l'herbe challenge. 65 mètres sans mourir. Savoir que si vous pouvez être 66 mètres, vous êtes mort. Sauf si vous avez une bulle paladin. Mais sauf que je ne peux pas mettre de bulle paladin vu que je suis un panda chaman et que je n'ai pas le droit aux Les améliorations. Oh fuck moi, off, pourquoi je me suis pas, pas par C'est pas grave. On est trop fort. Ok, ok, fort, encore. off. Hey, eh les gars, je peux mourir là. Je me casse. C'est quoi ça déjà Ok, nice. démarrez vous t'agnoles, je vais mourir. <rire> nice, plus qu'un. Ah, le bâtard Il m'a pris mon mob Quel enfoiré Quel enfoiré Quel enfoiré Bon c'est pas grave, je suis vivant. C'est tout ce qui compte. On va faire attention, putain, j'en ai pris trois, je peux me faire des de pop. Ce pas J'ai failli me faire des pop les gars. J'ai failli me faire des pop. J'ai peur. Il y de quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sceller les gardes. On va tous ces connards, pour faire la quête comme il on veut. a un mec qui doit, doit se demander quoi, parce que faut savoir que je pense que nous, les nouveaux joueurs ne connaissent pas hein, l'Iroman Challenge, etc. C'est pas un truc qui doit les intéresser énormément. Après ça dépend hein. bien sûr, je suis des... je suis des marier, pas mais pas ça... Ça dépend hein. ce En tout cas moi je vous conseille, c'est sympathique, ça change un peu. Ça permet de découvrir des choses aussi. Alors regardez un seul perso dans la parce ce je me sens. Et là, ça me permettra sûrement de faire des zones que je n'ai jamais faites. Salut, ah, Ordre d'attaque. Voilà. C'est ça qu'on veut... veut... Finir les quêtes en même temps. Par contre, j'aimerais bien que le Steph... J'y vais aux PNJ, parce que les PNJ doivent vendre des... Ils doivent de vendre des armures grises. On est bien là, tant qu'il n'y a pas de truc qui pop, on est bien. ça va être trop MCR. Ça va être trop MCR. Regarde à toi. Je suis pour ce moi. C'est sont stylés ce regard, non Ou ça peut C'est juste un simple garde de la queue des Sentinels. Ça pourrait m'être utile. Oh merde Vous avez eu les dégâts que j'ai pris Il faut que je passe vraiment attention. Les bruits, elle rigole, zéro. Si tu mets ton nom droit, tu vois... Et... Marche la tronche. Effectivement que j'ai mes totems. Hein. J'ai quoi J'ai des totems incendiés. Ça va me faire un peu d'égard. Mon qui va me permettre de KIT, ça va être sympa aussi. Ça, ça va me permettre de Kick à ces éléments, ça va être sympa. D'interrompre la cible, d'ailleurs. pas de question. Si tu veux me prendre des aires, je suis pas trop cher. On va monter le feu, c'est un gros burst. Je dois me rapprocher. Je ne peux pas encore lancer ce sort. Et puis la BL, tu ressens pas aussi, hein. L'héroïsme, Le maléfice qui va être très utile. Oh c'est la tempête, vous imaginez même pas. Est Dévant le 120 km heure ou plus. Oh non, il va rien. Est-ce que je lui met mon date Ce sort n'est pas encore prêt. Voilà. Je lui met mon date. Ça, je ne peux pas faire. Alors, l'herboriste arrive pas devant que je tue les monstres, on va lire lesquels. Autrefois, nous nommions la milice mm -hmm. du peuple, aujourd'hui, nous combattons sous la bannière de Hurlebrand. Avec le soutien total du roi Marie-Anne les objectifs sont nombreux dans cette région nettoyer le gâchis laissé par les dépiasses et étendre le contrôle de l'alliance. Pour le moment, nous avons échoué sur tous les fronts. Voilà, voilà. comme ça, on est venu là. Bon là, voilà, on ne quoi ici. Sans abri, de la marche de l'Ouest nourri. Ils sont bien, mais... Tiens, il y en a un qui piote là. Coucou, ça, ça va Loulou Offrir du ragout tiens, mange un peu de ragoût. C'est bon le ragoût. Je ne suis Pas prête, pas prête. Mais Je comprends que tu n'es pas prête en même temps. Euh... Prête à nourrir des sans-abri comme ça, sans rien demander en retour. Je crois que retourne même s'en explique, je ne même pas vous. Aider. Après en général, bénévolat, c'est cool. Les gentils, gens. On fait du bénévolat pour l'alliance. Histoire de faire en sorte que les sans-abri se sentent aimés par hurlement. Citoyens de hurlement Sans-abri. Je ne suis pas prête. C'est pas en cours de recharge. Allez, nous en sommes à 6 sur 20. On a créé la dalle. Ah, nice. Ça pourrait être plusieurs en même temps. Je suis con. En même temps, je dû faire un ticket une fois dans ma vie. Encore, je suis même pas sûr. quest ce que j'ai dû faire. Ce qu'il y a dit, Carmine, j'ai pas fait. C'est quoi, là Quête de l'Ouest. Ah, si, je sais pas. Bien sûr que je les ai faits. Mais voyez-vous, je ne m'en rappelle pas. Je Une 120, on va leur foutre. En cours de ragu à chacun. Une marmite de ragu. Avec la tempête. Non, mais fouille-toi, barre-toi, s'il te plaît. Non. Je me casse. Je... Mais trop cher. Je suis qu'un pauvre panda perdu au milieu des humains avec un objectif insurmontable monter un maximum de level monter un maximum de level Ah, c'est pas mal sans stuff ni rien ni ami je suis un peu triste voyez-vous Pas comme si Wo tendait à se. Je dirais pas casualiser mais se solotiser. J'ai eu un débat hier avec un ami, moi, tout intéressant. Sur la solotisation de World of Warcraft. Qu'est-ce que Je vous en pensez Est-ce que vous pensez que Wo devient plus solo qu'avant par commande dans... dans quelle mesure Parce qu'en discuter avec soi-même c'est pas vraiment génial. Si jamais euh, vous voulez en discuter, eh bien go Ça me ferait plaisir commenter dans la vidéo. mourir. Je suis là. Je suis mort. Allons rendre les quêtes. Son nom que va le 14 et demi. Ça progresse. Toujours dans la marche de l'Ouest. Toujours alliance. toujours pas Sport, là. La lumière mmh. soit avec vous. C'est rare à rien que je récupère tout ça parce que je ne veux pas On les faire La lumière vous bénisse pour. Sur vieille. les gueules, ça ne rapporte pas hein. de XP. Vous avez besoin de Ah oh, de... oh, 3-6, je peux le mettre ça non, moi j'ai 6-10. Putain, il plus sur route comme en vrai, quoi. C'est triste. C'est déprimant. Pourquoi ils sont. Ils sont pas train de un Hey bro. How are you? Me too, me too. Me too, me too. Alors, nous sommes donc partis. Alors, le. Ça, c'est un truc que je déteste dans la marche de l'ouest c'est qu'il faut marcher pendant des plombes. Ah merde putain je suis débile aussi. Oh là là. J'ai la monture. J'ai la monture qui me permet d'aller plus vite. Oui. Putain mais j'avais... Ouais. Pff, on va faire un truc. Est-ce qu'il y a une boîte de lettres tout près Est-ce que j'ai cliqué dessus au moins Ouais. Vous bon, rappelez que j'avais les sous récupérés dans le dernier épisode, dans l'avant-dernier. Est-ce que je peux encore les récupérer Je pense pas, hein. Trop tard. Bon. Tant pis. J'ai perdu des sous à l'HVM. Je les recevrai jamais. C'est télé, C'est une fois. Couvre déchaîné. Allons-y. Non, non. allons. Nous allons en lane, Pas du tout. Parce que nous ne sommes pas sur League of Legends. Nous sommes sur World of Warcraft. Est-ce que ça allons South c'est site de la map. Histoire de continuer à avancer. On va faire la quête, de Janko, C'est De dracochon, hein? Non? Sal Que sont -ce que ces porcs? Qu'est-ce que sont -ce que ces porcs? Non alors, bon. Ça, c'est les quêtes que je déteste à l'époque. Donc vous imaginez un petit peu, donc vous êtes là comme ça. Votre but est d'aller genre là-bas, sachant qu'il y a des exos partout autour. Donc vous en aggro 1, vous en aggro 2, vous en aggro 3, vous en aggro 4. Au mmh. final, vous en aggro 8. Et, 8. et vous allez vous faire défoncer la plus queue. Plus que plus que plus ce Parce que vous n'avez pas le stuff héritage, encore moins le stuff vert, encore moins de spécialisation. Faire donc, continuons. Allons par là. Nous avons l'objectif à tuer. Là, je dois obliger à en tuer deux en même temps, c'est hyper dur. Hein. Bon, allez, go. Ils n'ont pas peur. Espérons que l'autre n'agroup pas, parce que c'est forcément qu'il Ok. Ok, qu est où là Tiens, hop, je te contrôle. Voilà Nice Nice, ta nice On s'en sort, on s'en sort qu'il y a un contrôle passif dessus. Merde, il va pouvoir passer avec ça, le sang et je n'ai rien. C'est pas grave. Good eye. Tantak, t'es voilà, pas, t'es pas, t'es pas. Voilà, dans ta gueule. Dans ta gueule, le dole. Le gnole, dans ta bouche. T'as pété la gueule, les amis, je dois vous laisser là-dessus parce que franchement, le temps passe très vite et je pouvais te faire des vidéos trop longues. Donc je vais déjà vous quitter là, la, la prochaine fois on ira, je pense que ce sera l'assaut sur le camp de On va essayer d'aller chercher tout ça, de tous les tuer ces Donc je vous dis à très soon pour la vidéo suivante de l'Iron Man Challenge En compagnie de moi, tout seul Bah oui, avec ma bière bon allez, à bientôt N'hésitez pas à aller sur Facebook, sur Twitter euh, Ça c'est mon ancien micro, vous pouvez va. savoir euh, t'es sur Facebook, sur Twitter, c'est bien déjà. Et mettez un pouce vert aussi. Partagez avec vos potes. Allez voir Zek, euh, qui fait des guides sur PassFixArray. Faites le tour, quoi. Visitez. Laissez-vous tenter. Et oui. Allez, ciao, ciao.